Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Minute Tips. Je vous propose cette semaine de faire un rapide tour d'horizon des peintures conçues pour le maquettisme. Nous reviendrons plus en détail dans les prochaines vidéos sur chacune de ces peintures afin d'en découvrir leur utilisation, leurs atouts et faiblesses. Vous avez terminé l'assemblage des différents sous-ensembles de votre maquette et vous vous retrouvez confronté à une nouvelle problématique. Quel type de peinture choisir pour réaliser mon projet le marché de la maquette compte aujourd'hui pléthore de fabricants et de types de peintures différents et pour chacun de médiums adaptés exclusivement à leur gamme. Pour commencer, les peintures enamelles, de type un brol, commercialisées sous la forme de peau métalliques, et pour lesquelles il convient d'utiliser le diluant de la marque qui vous permettra de conserver les propriétés de ces peintures. Celles-ci sont adaptées à tout type de surface et la gamme compte aujourd'hui un nuancier important, ad adapté à tout type de sujet. Ensuite, les acryliques à base de résine acrylique soluble à l'eau, de type Tamiya ou Gunze, présentés sous forme de flacons. Bien que l'on puisse diluer ses peintures à l'eau, il est fortement recommandé d'utiliser le diluant de la marque, dans le cas des peintures Tamiya, du Siner ou du Laker Siner. Conçus principalement pour les maquettes plastiques, ces gammes sont faciles d'emploi et adaptées aux maquettistes de tous niveaux. Enfin, les acryliques à base d'eau, à forte concentration pigmentaire, non toxiques et sans odeur, à l'image des produits de la gamme Citadel. Particulièrement adapté aux figurines, Live Color pour les sujets militaires, acrylicos Valero ou Amobaimi Grimunas. Il conviendra de diluer ces peintures soit à l'eau, soit avec un diluant également de formulation à base d'eau. Ces gammes bénéficient du nuancier le plus riche, sont faciles d'utilisation et on notera surtout que celles-ci sont les moins nocives du marché. Vous retrouverez toutes ces références dans la description de la vidéo et sur la boutique 1001maquette.fr.